Essayer de faire toute la journée, que ce soit personnel, professionnel, professionnellement, des choses qui nous passionnent, c'est l'espace de liberté qu'on devrait essayer de, de créer et pour lequel on, on peut peut-être aider les autres à, à faire ce, ce pas. J'ai décidé de lâcher, de vivre et de ressentir les choses. Que la vie est plus de d'intensité et que cet, cet état-là euh, s'applique à la fois à ma vie personnelle et à ma vie professionnelle. Je pense que je suis passé d'une un, perception de ma sensibilité comme étant euh, euh, euh, peut-être un frein, parce que ça m'empêchait ça euh, d'être euh, complètement euh, serein, parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qui me perturbaient, euh, mais je, je faisais en sorte de le mettre de côté, à euh, une approche où finalement les choses qui me perturbent, les choses qui me dérangent, euh, bah, j'essaie de, euh, de, les, de les ressentir comme étant euh, des, des plateformes sur lesquelles je peux construire euh, quelque chose qui va, qui va se transformer. Quoi. Ça m'a permis de, de, de mieux percevoir des éléments de ma personnalité, de ma sensibilité, euh, et puis mes moteurs. Et, et maintenant, de plus en plus, en fait, je, je suis en prise directe avec moi-même, euh, et je fais des choses qui correspondent beaucoup plus à, euh, voilà, à ma sensibilité, à ma personnalité. J'ai progressivement euh, cherché à beaucoup plus incarner ma vie qu'à la jouer. Plus je vais chercher à ne pas calculer dans, dans mon travail, dans mes activités, et plus, plus la sincérité va, va, va être perçue et, et c'est comme ça en fait que les choses vont avancer. Le moteur s'est un peu déplacé de là vers là, c'est-à-dire que je pense avoir euh, beaucoup conçu de choses ou travaillé avec du mental, et là ce qui vibre c'est euh, une, une approche bien plus complète. Quoi. À partir du moment où on a une posture un peu différente, où on se rapproche de, de, de, de, de qui on est, on essaye, le hasard fait qu'on croise des gens qui finalement sont, entrent en résonance. Et c'est ça qui est, que je trouve hyper puissant, parce que finalement toutes les connexions sont possibles, on peut aller dans n'importe quel pays du monde. Le fait de se. Ce de se rapprocher de qui on est, euh, ça nous donne peut-être un, un une boussole. J'ai travaillé dans, dans le management, j'ai travaillé dans le marketing, euh, euh, j'ai travaillé pour des sociétés de, euh, qui, qui développent des produits de consommation. Plutôt que euh, euh, refouler euh, des éléments euh, qui euh, ressortent comme étant euh, euh, différents, euh, par rapport à une, à une norme sociale et euh, l'exprimer par un hobby ou voilà, péter les plombs euh, à un moment donné en se disant mais finalement j'ai répondu à ce qui était attendu mais je ne me suis pas respecté. Avant de, de prendre cette, cette euh, impulsion d'année sabbatique euh, j'avais toujours un peu le sentiment d'être euh, un acteur dans une pièce de théâtre. Ça s'est déclenché il y a en 2003, quand je prenais une année sabbatique, et euh, où je suivais une formation en, qui m'amenait à Singapour. Et je, comme je n'étais jamais allé en Asie, euh, je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ce pays, mais en tout cas je suis allé en Indonésie. Et ind le contraste en l'espace d'une semaine entre l'Indonésie et Singapour, ça a été super fort. Les quelques jours que j'ai passés en Indonésie euh, euh, m'ont apporté tellement de bienveillance et d'amour et je me suis senti tellement bien et tellement euh, euh, en phase avec euh, le, le, la bienveillance des gens. Euh, c'est ensuite le contraste en arrivant à Singapour où j'ai senti des choses, un mode de fonctionnement extrêmement normé, avec des, des ce que j'ai perçu, c'est vraiment des, des, des personnes qui étaient, euh, euh, euh, qui étaient un peu téléguidées. Euh, donc le contraste était entre un, entre un mode de fonctionnement finalement assez organique, assez naturel, c'est comme ça que je l'ai perçu, et puis un, un mode de fonctionnement euh, dont j'ai senti qu'il avait été organisé. C'est-à-dire que la société telle que je l'ai perçue euh, à Singapour est organisée de telle manière qu'elle fonctionne. Et en Indonésie, euh, par contraste, finalement, elle semble plus... Plus organique, moins organisé, moins stéréotypé, euh, et j'y ai senti beaucoup de beaucoup de chaleur humaine, beaucoup de beaucoup d'amour. Et, et en fait, le ce qui a été ce qui a été révélateur, c'est que euh, ce cette sensation de sérénité, de d'équilibre euh, que j'ai pu vraiment vivre euh, en Anonésie alors que c'est pas du tout ma culture, euh, et est rentré en contraste avec le, le, le un peu un sentiment d'oppression et de contrôle, tel euh, que j'ai pu, pu le percevoir euh, à Singapour. Et ce qui a été euh, frappant, c'est le, le souvenir, enfin j'en ai maintenant un souvenir, c'est une, une affiche du ministère euh, de la Santé euh, qui, euh, qui, qui en fait, euh, incitait euh, donc la population à Singapour à sourire, parce que c'est bon pour la santé. Je n'ai pas perçu que les gens à Singapour étaient heureux, j'étais super triste. Je me suis senti extrêmement mal euh, parce que je, je, je, je me suis dit que euh, si, euh, si, si le modèle de société euh, avait cette finalité, cet aboutissement, euh, euh, moi, je ne souhaiterais pas y vivre. Déjà, il y a un frein à l'intérieur de soi qui est de se dire, est-ce que les gens vont continuer à m'aimer est-ce que les gens vont continuer à me respecter euh, Est-ce que je vais être rejeté ou pas voilà. Et comme le risque porte davantage sur les personnes les plus proches, là il y a dirais, un frein, on peut soi-même se dire je ne vais pas le faire parce que est-ce que réellement ils vont me suivre Est-ce qu'ils seront toujours là Après il y a un autre frein qui est à mon avis de dire mais comment je vais faire C'est-à-dire est-ce que ma vie va changer Est-ce qu'il faut que je change complètement mon mode de fonctionnement Est-ce qu'il faut que je change de métier Après, un autre frein ou une peur qui est de se dire mais comment « mais comment ça fonctionne cette évolution-là » euh, Et puis un quatrième frein, c'est de, de dire finalement euh, « est-ce qu'il existera un environnement qui me permettra d'avoir par exemple une activité professionnelle, de, voilà, une vie dire, normale, euh, compte tenu des changements que j'ai envie d'opérer. Est-ce qu'il y a une situation, un environnement, des gens qui fonctionnent aussi comme moi Faire confiance en, en, en nos capacités, c'est-à-dire et, et, et reconnaître les, tous les éléments de différence euh, et de les utiliser euh, comme une force peut-être d'arrêter de se demander euh, est-ce que l'image que je donne de moi correspond à l'image que je suis Donc c'est faire des choses en étant beaucoup plus en phase pour peut-être plus avoir besoin de se poser trop cette question. et un conseil qui est un peu centré du coup sur mon expérience c'est de, euh, de prendre conscience qu'une transition comme celle-ci elle prend entre 3 et 5 ans que euh, le chemin n'est absolument pas linéaire que ce chemin il est pas extrêmement facile à faire tout seul. Et c'est aussi pour ça que je, je suis vraiment euh, euh, partie prenante d'un certain nombre de transitions que peuvent mettre en place des, des gens. Euh, donc parce que c'est pas linéaire, parce que ça peut faire peur, mais en fait, c'est un processus de libération. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un processus qui a besoin d'être accompagné. Le conseil, c'est de ne pas forcément suivre les conseils des autres. Et ne pas non plus penser, parce que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de mythe de la transition euh, par laquelle euh, euh, les gens qui, qui ont fait ce processus-là peuvent parfois résumer ça à « je me suis levé un matin et j'ai dit c'est ça que j'allais faire ». Et ce, le fait de résumer ça comme ça, c est, c est très, je pense que c'est très castrateur parce que ça laisserait penser qu'il faut juste attendre de se lever un matin et que le matin en question, c'est là où les choses vont. Alors que c'est un processus qui est complètement un processus de maturation. Et euh, ce que j'ai pu constater, en fait, c'est qu'on n'a pas forcément soi-même les réponses. C'est en interagissant avec des personnes euh, qui font des métiers différents, qui ont des, des, des, des modes de fonctionnement différents, que ça fait écho ou non en nous. Et donc c'est un travail d'exploration de, de, de, de, de, de notre multiplicité et après c'est un travail de choix des euh, facettes de notre euh, être euh, qu'on décide de mettre en phase euh, dans un, un projet. Et que finalement la transition, on ne passe pas d'un point A à un point B, euh, on passe d'un état d'esprit, d'un mode de fonctionnement à un autre, mais, euh, mais qu'il qu y a plein de transitions possibles pour une même personne ça va beaucoup dépendre finalement des, des, des rencontres qu'on va faire et, et, voilà, et de, de l'écho que ça fera en nous. J'ai décidé d'inventer un, un, une plateforme. Euh, qui part de cette intention de réinterpréter notre quotidien, de le réenchanter, et de, par, par la sensibilité, euh, toucher sur des sujets bien particuliers, euh, et là encore au travers de produits et maintenant au travers d'écosystèmes de, de, de, qui sont plus, plus larges. Manifeste, c'est une intention, c'est un, une énergie bien particulière qui consiste à réintroduire du vivant dans, le, dans la vie de tous les jours, euh, et du sens. Euh, euh, ce qui, qui m'intéresse avec ce projet, c'est que finalement, il n'a pas de limite. Euh, L'intention reste toujours la même et il peut prendre différentes formes. Donc il peut intervenir, un enfin, manifeste peut être, peut développer des, des, des choses dans le domaine d'un objet, euh, ça peut être dans un mode de gouvernance, et, et dans les deux cas, c'est exactement le même but. À la fin de mes jours, j'aimerais pouvoir avoir démontré que c'est possible c'est pas une utopie.